Wesh, ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, il se passe une dinguerie absolument monumentale. L'Algérie vient de formuler une demande officielle. La fédération algérienne, c'est pas euh, genre la, les, les fans de l'équipe d'Algérie qui ont fait une pétition euh, pour euh, rejouer le match. Bon, ça doit exister. Mais là, c'est la fédération officielle d'Algérie qui a déposé une demande pour rejouer le match face au Cameroun. Alors là, franchement... Ça me désole. Je suis déçu par rapport à cette, à, à cette demande. Parce qu'on ne va pas se mentir. Euh, Nous, on n'est pas dupes. On a la télé. On a vu vos victoires à vous, les Algériens. Vous avez déjà été avantagés par l'arbitre. Vous n'avez jamais demandé à, re, à rejouer les matchs. Bien sûr, bien sûr. Mais arrêtez. Non, mais commence pas à t'énerver contre moi. Moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que toutes les équipes du monde entier ont déjà subi des erreurs d'arbitrage. Mais le match ne s'est pas rejoué pour autant. Bon, il y en a peut-être un ou deux, il y a des exceptions parce que voilà, il y avait des corruptions absolument incroyables qui ont été mises en lumière. Mais là, là, c'est des erreurs d'arbitrage qui auraient pu être commises par n'importe qui. On ne va pas se mentir. Les petites mains, les petites je ne sais pas quoi et tout, nanana. C'est compliqué de, de, de donner son avis qui pourrait changer tout en cours du match. On va pas se mentir, l'arbitre s'est trompé. Oui, il y a les vidéos qui prouvent qu'il a fait n'importe quoi. Mais sur le moment, c'est chaud. Il est là-bas. Bref, voilà. Donc vous avez perdu. Il faut accepter et avaler la pilule. Nous, les Parisiens, moi en tant que supporter du Parisien, je sais de quoi je parle. Je suis passé par la remontada, mesdames et messieurs. La remontada. Six buts volés au Paris Saint-Germain. Tu te rends compte que de ce que je suis en train de te, de te raconter Quatre penalties. Si euh, enfin je sais pas enfin quatre penaltys le Real Madrid à chaque fois qu'il tombe contre le qui sont en phase finale de ligue des champions l'arbitre qu'est-ce qu'il fait il enfile son maillot du Real Madrid mais personne ne dit rien tout le monde avale la pilule hein quand l'arbitre fait mal son boulot c'est à vous de contourner les choses pour faire en sorte de gagner là euh, les, les choses étaient contre vous vous n'avez pas pu gagner mais moi ce que je voudrais vous voir faire c'est dire à la FIFA, non mais c'est pas normal qu'il n'y ait que 5 places pour la zone afrique. Là, je suis d'accord avec vous. Là, je me dis, là, il y a quelque chose. Parce que là, c'est pas normal que nous, le continent africain, il y a 55 pays, il n'y a que 5 pays qui peuvent participer à la Coupe du Monde. En Europe, il y en a combien Ils sont combien là 30, 35, même pas 40. Il y en a au moins 15 qui jouent en Coupe du Monde. Donc il faut redéfinir les termes. C'est soit, vous appelez ça une Coupe du Monde, Soit vous appelez ça une coupe euh, occidentale, euh, européenne. Parce que moi, je comprends pas. là. C'est quoi votre délire Des équipes qui sont nuls à chier, hein nules, qui passent même pas les barrages de, de, de, de la Coupe d'Afrique, ils sont là, ils vont jouer euh, euh, euh, en Coupe du Monde, et là, tu as, as la Côte d'Ivoire qui joue pas, tu as le Mali qui joue pas, tu as l'Algérie qui joue pas. Vous vous rendez compte Les grandes nations comme ça, elles ne jouent pas. Le Nigeria, il ne jouent pas. Hein parce que nous aussi, les Maliens, on pourrait se plaindre de l'arbitrage face à la Tunisie. On a eu un but refusé. Tu nous entends parler De toute façon, nous, au foot, qu'est-ce qu'on peut dire Les Maliens, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce que tu veux qu'on dise hein Est-ce qu'on connaît le goût de la Coupe du Monde On ne connaît pas. Là, on aurait pu y aller. On n'a pas pu le faire. Est-ce que tu nous entends dire, « Ouais, il faut rejouer le match, blablabla. Bla, » bla. Mais non prenez vous un à la FIFA. La FIFA, ils ont mis des règles drastiques en Afrique. But à l'extérieur, comme si on était en 2007. Des trucs de malades Cinq, cinq équipes qui peuvent accéder à, à la Coupe du Monde. Et vous, vous êtes là. Vous passez tous les, tout, tous les trucs sans rien dire. Et c'est quand vous êtes éliminé, vous demandez à, à la FIFA euh, de rejouer les matchs. Je suis déçu. Je suis déçu. En tout cas, je sais que ce n'est pas tous euh, les Algériens. Euh, qui sont derrière cette demande. Voilà, euh, ça concerne la fédération euh, et les hautes instances. Je sais qu'il y a des Algériens qui ont accepté la défaite. Voilà, je ne fais pas une généralité. Il y en a aussi qui n'ont rien à faire du foot. Il y en a qui sont euh, euh, totalement, même pas au courant de ce qui s'est passé. Il y a de tout. Tu vois ce que je veux dire Nous, les Maliens, en termes de football, on n'a rien à dire. Voilà. Euh, je ne sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. C'est juste parce que ça m'a choqué que ce soit la fédération internationale d'Algérie qui fasse la demande, d'habitude c'est nous les bambins, tu vois on crée une petite cagnotte une, une, crée, une, une petite euh, comment on appelle ça, pétition et puis voilà, on dit eh oh, il y a 200 000 personnes qui ont signé mais là c'est la fédération qui a déposé un dossier bon après si jamais il y a lumière et qu'il y a corruption ah bah, il faut rejouer le match ouais, s'il y a corruption, bah, là il faudra rejouer le match, c'est vrai voilà donc il, a, il y aura une enquête qui va être euh, truc. Ils vont ils vont regarder tous les messages de l'arbitre, ces messages Viber, WhatsApp, tout. Ils vont tout étier, ils vont tout regarder et s'il et tous ces comptes bancaires aussi. Voilà.